Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la manière dont on peut consteller un réseau afin de déterminer qui est dedans et qui n'est pas dedans. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projets de résilience écologique et je fais cette vidéo pour partager mon expérience et mes pratiques, comment mettre l'énergétique au service d'un système collectif. Alors, comment je m'y suis prise C'était un collectif, un groupe de personnes qui ont envie de se mettre en réseau. Et euh, on s'enlisait dans la discussion, on essayait de faire une gestion par consentement pour définir quelle était la raison d'être et la discussion s'enlisait, rien de tel, donc qu'une constellation pour remettre un petit peu de, de rythme et de, de clarté dans une discussion. Euh, la question était mais qui fait partie du réseau quel type de profession fait partie du réseau et quel type de profession n'est pas dedans euh, Et donc du coup ce que j'ai proposé c'est de mettre au centre la raison d'être et puis les personnes autour rentraient dans le champ disaient une profession qu'ils représentaient donc je suis par exemple apicultrice et sentaient si euh, en tant qu'apicultrices, elles avaient leur place au sein de, du réseau ou bien si euh, en fait elles, elles étaient à l'extérieur, euh, elles étaient distantes par rapport à la raison d'être. Et elles déposaient un petit papier sur lequel elles, elles montraient le regard et elles, elles renommaient qui elles étaient, puis elles sortaient du champ. Et elle revenait avec un autre rôle. Et donc, on a fait toutes et tous ça en même temps. Même moi, j'ai pris le, le rôle euh, parce qu'il y avait une personne qui n'arrivait pas trop bien à, à être dans le zéro mental euh, et à juste faire aller le corps. Il y avait peut-être beaucoup d'enjeux. Est-ce euh, qu'on inclut ou est-ce qu'on exclut Et donc, du coup, elle me disait quelles étaient les, les, les représentations qu'elle avait envie de tester. Et donc, euh, je disais « je suis ». Euh, et puis je disais son idée et puis euh, je, je sentais où le corps allait et puis je mettais le petit papier aussi et en 20 minutes même pas, en 15 minutes euh, on, on a réussi à euh, c'était très très clair toutes les personnes qui regardaient vers l'extérieur n'étaient euh, étaient pas dans le réseau et toutes les personnes qui étaient proches de la raison d'être étaient dans le réseau et la euh, la Allez, la disposition des papiers était limpide, il n'y avait pas euh, d'entre-deux, il n'y avait pas de « bon et eux, ils sont dedans, ils ne sont pas dedans et, ». Euh, et alors après, on a fait le, le tour du ressenti, et ça permettait à chaque personne qui était là, alors que certaines professions qui étaient présentes, du coup, ne se retrouvaient pas dans le réseau, mais ça permettait de pouvoir avoir une clarté d'identité, un, euh, et de, de faire en sorte que... le le système se reconnaisse. Ok, ça c'est notre périmètre aujourd'hui. Et il peut s'agrandir plus tard, il peut, euh, il peut euh, changer d'allure. Euh, mais là maintenant, en tout cas, on a un début d'action. De, de, et euh, on, on sait avec qui on, qui on soutient et, et qui fait partie du réseau. À bientôt